vu dans le chapitre précédent et enfin dans les deux chapitres précédents même, ce qui venait bloquer notre attractivité, c'est-à-dire à la fois euh, les idées reçues et aussi tous ces tueurs d'attractivité qui vont faire que finalement, on va être plutôt dans, dans quelque chose de, de plus répulsif. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on se focalise sur les sources de l'attractivité et en l'occurrence, les sources de l'attractivité se situent au niveau de notre énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie attractive. Alors évidemment, vous allez me dire « oui, mais ça fait pas tout ». Non, évidemment, il y a des facteurs plus extérieurs, effectivement, d'attractivité. Et là, je vous invite, évidemment, à prendre soin de vous, à vous faire beau ou belle, mais pour vous-même déjà, pour vous sentir en confiance, etc. Pas juste pour l'autre, mais au quotidien, pour vous-même, etc. Pour autant, ne sous-estimez pas, alors ne surestimez pas les facteurs purement externes. et ne sous-estimez pas l'aspect énergétique à l'attractivité. Parce que finalement, l'attraction, comme la force d'attraction en physique, c'est quelque chose de principalement énergétique. Et donc, encore une fois, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui va nous rendre beau ou belle, c'est cette lumière. Et cette lumière, c'est quoi La lumière dont je vous parlais tout à l'heure, c'est notre énergie. OK Donc, cette lumière, c'est une question d'énergie, c'est une question euh, de confiance, c'est une question d'envie, tout ça, ça va se dégager de nous et ça va avoir un énorme impact euh, sur l'attractivité. Évidemment, ça va booster nos chances de rencontrer l'amour. Donc, je vais essayer de vous transmettre vraiment toutes les sources principales de l'énergie attractive euh, et de ce qui compte le plus en termes euh, terme d'énergie. Et pour démarrer, j'ai une question pour vous. Euh, sondage, cliquez sur le sondage. Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à transformer ton énergie Et derrière cette question, il y a est-ce que tu es prêt à entendre que la notion d'énergie est importante Et est-ce que tu es prêt à faire évoluer les choses Je vous laisse y répondre et on va commencer à balayer toutes ces sources d'énergie attractive. La première chose vraiment à, à comprendre, c'est que l'attractivité, c'est une énergie de l'être plutôt que du paraître. Ça veut dire quoi Ça veut dire que L'attractivité réelle ne peut venir que ce qui se dégage de nous, mais du coup, ce qui se dégage de nous authentiquement. Sinon, ça ne se dégage pas de nous. Sinon, c'est quelque chose de factice qu'on a mis à l'extérieur de nous. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de se faire passer pour, de masquer, de paraître différent de ce que l'on est, euh, avec la croyance que ça sera mieux et que ça nous rendra attractif, bah, ça va toujours faire l'effet inverse. Ou si ça ne faisait pas l'effet inverse, ça serait de très très courte durée. Donc, quand je vous parle d'être, une énergie de l'être, je vous parle aussi d'une énergie du ressentir. Une énergie du ressentir, c'est-à-dire ne pas cacher non plus ce que l'on ressent. Quand on se sent en joie ou quand on ressent, comme je vous disais tout à l'heure, de la peur ou, ou quelle que soit la chose que l'on ressent, il n'y a pas de gêne à avoir ou essayer de, de camoufler ça non plus, parce que c'est ça qui crée une connexion euh, avec l'autre. Donc, l'idée, c'est « je suis » et je n'ai pas besoin de cacher qui je suis je ressens et je n'ai pas besoin de cacher ce que je ressens et donc je montre. Et par là même, ça veut dire je m'ouvre à l'autre. Et s'ouvrir à l'autre, il n'y a rien de plus attractif. C'est ce qui va venir toucher l'autre en plein cœur. Euh, et ça, évidemment, le « je m'ouvre à l'autre », si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dès le profil, hein, c'est-à-dire dès la description qu'on commence à s'ouvrir un petit peu à l'autre. Euh, donc, il n'y a pas d'attractivité sans authenticité de l'être et du ressentir. Est-ce que ça vous parle N'hésitez pas à liker. La deuxième chose, c'est que l'attractivité, c'est une énergie de la confiance plutôt que de la peur. Euh, on a un petit peu commencé à l'aborder, effectivement, dans le chapitre précédent, mais je tenais à insister sur ce point. Euh, en fait, l'idée, c'est « voilà qui je suis » et c'est OK d'être ce que je suis. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur de montrer. Je n'ai pas à avoir peur de dire. Je n'ai pas à avoir peur de m'ouvrir. En fait, on ne prend pas vraiment de risque à s'ouvrir, y compris à des gens qu'on ne connaît pas. Si on n'a pas d'attente, et on en revient à cette histoire, et on en revient à cette histoire d'attente. Donc derrière tout ça, il y a quand même une certaine notion d'audace, en fait. Et l'audace, c'est très attractif, c'est-à-dire l'audace de dire bah, je ne peux pas vous dire n'ayez plus peur. La peur, c'est naturel, on peut tous avoir peur. Par contre, ne vous laissez pas guider par cette peur. Ne vous laissez pas freiner par cette peur. Et la notion d'audace, c'est de dire bah, « Peut-être que j'ai peur. Peut-être que ma, ma vie ou mon expérience a fait que j'ai peur maintenant euh, d'être blessée ou que j'ai peur d'être abandonnée ou que j'ai peur de tout ça. » Mais ne vous laissez pas guider par cette peur parce que vous laissez guider par cette peur, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire bah, « du coup, je ne fais rien, je me ferme, je ne rencontre pas, euh, je me surprotège, etc. » Donc, la notion d'audace, c'est de dire bah, « ok, peut-être que j'ai peur, mais j'y vais, vais quand même ». Et le « j'y vais quand même », c'est très attractif comme énergie. Il y, y a cette notion de spontanéité, d'élan du cœur, de, de, de, de, de dépassement de soi qui, est, euh, qui nous met dans une énergie euh, très attractive et qui nous met à coup sûr sur le chemin de la rencontre de l'amour. Autre point, l'attractivité, c'est une énergie de la joie plutôt que du manque. Alors, évidemment, ça paraît évident quand je vous le dis comme ça. Il n'empêche que ce n'est pas toujours ce qui se passe. La lumière dont je vous parlais tout à l'heure, donc cette fameuse lumière qui va venir se dégager de nous, elle prend sa source pour beaucoup dans la joie, dans le plaisir. La lumière, elle prend pas sa source dans le manque. Quand on se ressent en manque de quelque chose, on a tendance à s'éteindre, pas à s'illuminer. Pas à Donc, mon propos, attention, hein, c'est surtout pas de vous dire « Ah bah oui, il faut faire semblant d'être super heureux, happy face, etc. en permanence ». Non, on a le droit d'avoir ces, ces, ces moments de, de moins bien. En revanche, c'est important de vous dire bah, finalement Ma propre source de joie, elle vient d'où Ma propre source de plaisir, elle est dans quoi Et l'idée, ça va être de vous nourrir au quotidien de ce qui vous met en joie, et très souvent, ça passe par des petites choses du quotidien. Il n'y a pas besoin de grands événements pour euh, se sentir en joie ou, ou, ou des choses qui nous font plaisir au quotidien. Et en fait, c'est en se nourrissant au quotidien de la joie et du plaisir que naturellement, il y a quelque chose de joyeux et il y a quelque chose de très positif qui va se dégager de nous. Et c'est cette chose-là qu'on n'aura pas besoin de forcer du coup euh, dans nos échanges au moment de la rencontre parce que naturellement, on sera comme ça. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui se prépare au quotidien Déjà parce que ça nous fait du bien, mais en plus, parce que ça va nous mettre dans cette énergie beaucoup plus attractive euh, lors de nos rencontres. Est-ce que ça vous parle, les amis euh, Autre idée. L'attractivité, c'est une énergie de l'envie plutôt que du besoin. C'est un peu dans la même veine que ce que je viens de vous dire par rapport à la joie et euh, au manque, c'est-à-dire euh, cette lumière, encore une fois, elle va venir de l'envie ou de nos envies. Euh, rencontrer l'amour, ça doit prendre sa source dans l'envie de partager, de complicité, de moments chouettes euh, et pas un besoin de ne pas être seul. Voyez, rien que là, quand je le dis, l'énergie, elle est différente. J'ai besoin de rencontrer parce que je veux pas être seul ou j'ai envie de rencontrer parce que j'ai envie de partager, etc. Ce n'est pas du tout la même démarche. Et l'énergie qui se dégage n'est pas du tout la même. Donc, c'est important de comprendre et de se connecter à toutes nos envies. Et pour vous aider peut-être à être dans cette énergie-là, n'hésitez pas à vous faire une espèce de liste des envies. Alors, non pas pour faire passer un entretien à l'autre, hein, ce n'est pas du tout ça, mais pour vous-même, être en permanence connecté à vos envies. Plutôt que « je manque de ça »,« je n'ai pas ça dans ma vie », etc. qui va immédiatement vous éteindre. Ensuite, et enfin, l'attractivité, c'est une énergie du focus alors, écoutez bien, parce que c'est un peu complexe, mais je vais vous le décortiquer après. C'est à la fois une énergie du focus sur soi et de la curiosité de l'autre, et non pas de s'intéresser à l'autre uniquement pour ce qui nous renverrait de nous. Je vous explique si la phrase n'est pas claire. Euh, très souvent, on a tendance à être exactement dans le contraire de ça. Et ça, c'est pas attractif. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur l'autre et non pas sur soi, c'est-à-dire qu'on veut absolument voir si l'autre, on lui plaît, si l'autre a telle réaction, etc. par rapport à nous, et non pas se focaliser sur nous, ce qui nous fait plaisir dans l'échange ou dans la rencontre. Est-ce qu'on a envie de poursuivre ou pas C'est-à-dire qu'on est presque en train de se dire oh, « je veux à tout prix plaire à l'autre » et on n'est même pas en train de se connecter à nous-mêmes pour voir nos sensations, nos émotions liées à nos échanges ou à notre rencontre. En fait, quelqu'un d'attractif, c'est quelqu'un qui est très connecté à ses émotions et à ses sensations et qui en tient compte pour poursuivre ou ne pas poursuivre. Donc, le premier écueil, c'est d'être là, en train de scruter l'autre pour se dire « bon, bah est-ce que je lui plais ou pas ?» sans même se poser la question de « si, si l'autre nous plaît ». La deuxième chose, c'est qu'en faisant ça, c'est pas vrai qu'on est en train de s'intéresser à l'autre. On est juste en train de s'intéresser à soi-même à travers les yeux de l'autre. Et du coup, c'est une démarche qui n'est pas du tout une démarche d'ouverture, d'intérêt, de découverte, de curiosité de l'autre. Donc, vous voyez qu'on est complètement à contre-courant, parce que s'ouvrir à l'autre, être foncièrement intéressé par qui il est, euh, être curieux de qui il est, ça aussi, c'est très attractif et c'est très agréable pour la personne qui est en face de nous. Donc, on switch <rire> et donc, on se focalise sur ce qu'on ressent et encore mieux sur ce qu'on ressent et que l'on exprime à l'autre et on s'intéresse sincèrement et profondément à lui ou elle. Et ça changera absolument votre énergie, je vous l'assure. Alors, résultat de notre sondage. Euh, Es-tu prêt ou prête à transformer ton énergie Vous avez répondu oui à 90 Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Euh, parce que, voilà, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie amoureuse et même parfois, peut-être si vous désespérez un petit peu, etc., savoir que vous voulez transformer les choses, que vous avez pris conscience, que vous avez moyen d'agir et que vous avez moyen de faire évoluer les choses, bah écoutez, ça donne tout son sens à ce live coaching et vraiment, ça me, ça me fait très, très, très plaisir. Alors, et sur ces bonnes paroles, du coup, je vais prendre à des questions du chat. Donc, on a Jérôme qui nous dit « Quel message faire à une femme pour lui donner envie de répondre ?» Alors. Déjà, je suis très contente, tu as repris le mot « envie <rire> ». Donc ça, ça me fait plaisir, parce que la rencontre, finalement, ce n'est qu'une question d'envie réciproque et d'envie sincère réciproque de se rencontrer. Et ce pas lié, et du coup, j'en profite pour te dire ça, c'est pas lié à une stratégie de message pour provoquer quelque chose un petit peu artificiellement. Euh, L'idée, c'est que cette envie vienne de ce que l'on a exprimé. Encore une fois, j'insiste hein, sur l'authenticité, mais, mais c'est ça, quand même, la clé d'une vraie rencontre amoureuse. Euh, donc, un message qui donne envie, c'est un message qui exprime en quoi, finalement, toi, tu as eu un espèce de tilt quand tu as vu euh, le profil de la personne. Donc, on n'a pas besoin de faire long et même, je vous déconseille de faire tout un roman parce que c'est un peu un, comme un surinvestissement à ce stade-là. Je trouve que c'est un petit peu trop tôt, mais de manière assez légère dans la forme, pouvoir euh, euh, exprimer bah, ce qui vous a fait tilt dans le descriptif, dans les photos. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de... Donc, tu vois, tu es déjà en train d'ouvrir quelque chose de toi. Tu es déjà en train d'ouvrir une porte en lui montrant ce que ça a provoqué euh, chez toi et cette, ce, ce, cette curiosité, peut-être, que ça a provoqué chez toi. Je crois que ça, c'est un message qui donne envie. Euh, question de Katleia. Alors, Katleia nous demande, quelle est la posture à adopter pour attirer Et Katleia, je vais te répondre très simplement. Une posture attractive, et peut-être que ça va faire redite, mais c'est jamais… Euh, euh, c'est toujours important de, de redire les choses euh, liées à l'attractivité. Une posture attractive, c'est une posture authentique. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je suis, je veux, je ressens. Et donc, on s'autorise à manifester, à exprimer tout ça. C'est une posture confiante, c'est-à-dire, c'est OK d'être qui je suis. C'est une posture dans la joie, est dans l'ouverture à la découverte de l'autre. Et c'est une posture dans le moment présent, c'est-à-dire, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, sans projection, sans attente démesurée à ce stade. C'est-à-dire, je suis là, je ressens là maintenant et on est pleinement en lien dans ce qu'on est en train de vivre là maintenant, ne serait-ce qu'un échange de textos ou un échange dans un, dans un chat. Question d'Astrid. Euh, « Bonjour, j'aimerais comprendre les nouveaux codes d'expression et de séduction. » Alors, je ne sais pas exactement ce que tu entends par « nouveaux codes d'expression ou séduction », en tout cas, ce que tu as derrière la tête euh, par rapport à ça. Mais du coup, je vais te faire un petit peu une, une double réponse. Donc, d'un côté, oui, effectivement, les mœurs évoluent. Euh, C'est peut-être ça que tu appelles les nouveaux codes. Euh, la preuve en est, aujourd'hui, bah, les rencontres se font principalement par applis, ce qui n'était pas le cas euh, il y a une dizaine d'années, par exemple. Aujourd'hui, euh, bah, la meilleure façon de se rencontrer, c'est quand, euh, quand même les applis. Donc oui, les choses bougent euh, et peut-être que tu as envie de, de, de, de, de les connaître, mais ça ne veut pas dire que d'ailleurs tu es forcé de, de, de t'approprier ou d'adopter tous ces changements de mœurs. Alors, sur l'appli, oui, je te le conseille, parce que c'est quand même là que ça se passe, mais par exemple, euh, tu n'as pas forcément envie d'adopter un langage texto alors que tu euh, en, euh, as envie de rencontrer l'amour. Donc, oui, tu peux t'intéresser aux évolutions, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes euh, bonnes déjà et ça ne veut pas dire que toi, tu as envie de les, les adopter. Mais ce qui me paraît le plus important, ce n'est pas ça. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui re, ne change pas. Je crois qu'il n'a jamais changé au fil des siècles et je pense qu'il ne changera jamais. C'est ce qui nous rend attractifs ou pas. Les codes, ça va, ça vient, ça reste assez superficiel. L'attractivité, c'est plus profond et c'est plus intéressant que tu te focalises là-dessus, d'où le sujet de ce soir. Donc, j'ai envie de te dire, tu seras toujours ton meilleur code. C'est-à-dire que si tu es focalisé sur toi, ce que tu recherches, sur euh, euh, la confiance que tu as dans, dans qui tu es, ça sera toujours la le meilleur code de séduction. Et ça, ça vaut pour tous les temps et euh, dans tous les lieux. Je crois que c'est absolument universel. Est-ce que c'est OK pour vous Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec tout ça avec, euh, avec le fait que finalement, euh, ce qui nous rend attractif, c'est intemporel et c'est dans, dans tout lieux et, et je crois dans, dans toute culture, ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les attentes, par exemple, je crois que c'est un répulsif pour euh, partout, pour tout le monde. Alors, je vous propose qu'on récapitule, euh, du coup, euh, bah, les points principaux de ce chapitre. Premier point à retenir, l'énergie que l'on dégage est plus importante que ce que l'on cherche à tout prix à montrer. Il y a quelque chose voilà, qui ne euh, s'explique pas, qui va être bien plus puissant que tous les stratagèmes qu'on essaierait de mettre en place. Deuxième chose très importante, c'est que la joie et l'envie sont les principaux facteurs d'attractivité. Et enfin, l'attractivité, c'est une question de focus. Focus sur soi, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, etc. Et focus sur l'autre, dans le sens curiosité et ouverture à l'autre. Voilà pour cette première partie. Et euh, du coup, globalement, ce que j'aimerais que vous puissiez euh, retenir, c'est que il n'y a pas de fatalité si, pour l'instant, vous vous êtes senti, encore une fois, peu attractif. Euh, déjà, vous avez un filtre et c'est peut-être pas totalement la réalité, mais même si vous avez l'impression que c'est la réalité, sachez qu'en mettant en place tout ce qu'on s'est dit, en prenant conscience des choses, en réajustant les choses, il y a vraiment moyen de booster votre attractivité euh, et vous avez une marge de progression qui est importante sur, euh, sur le sujet. Donc, euh, cette première partie se termine, mais je vais vraiment vous engager à rester pour la suite. Premièrement, parce qu'on va attaquer euh, une demi-heure de questions-réponses et je suis vraiment là pour essayer de prendre un maximum de questions pour vous aider sur votre chemin de l'amour. Et deuxièmement, restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin, on va vous offrir la possibilité, pour la première fois, de pouvoir continuer finalement euh, sur cette lancée, sur cette énergie qu'on a construite ensemble pendant ce live coaching. Et vous aurez la possibilité de rejoindre, juste pour vous, euh, des live rooms où vous pourrez continuer à faire connaissance sans discuter de ce live ou d'autre chose, euh, histoire de ne pas se laisser euh, là-dessus et, et de continuer sur notre lancée. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions-réponses.